Thank you. Redresse le dos. Non, pas comme ça. Les épaules en avant. C'est bien, ça. Tes bras bien pliés. Les jambes pliées aussi. Les épaules en avant. Redresse le dos. C'est bien, ça. Tes bras. C'est bien. comme ça! Pas comme ça, ta tête! Alors, Vincent, on dort? Non, non! Les épaules en avant. Redresse le dos. Pas comme ça! Alors, Vincent, en forme? Oui, oui. Que fais-tu? Je vais servir à table. Les bras! C'est quoi? Allez bien! bientôt ton ordre de repos? Oui. C'est bientôt mon moment de repos. Je vais faire de la planche à voile. <rire> Pourquoi ris-tu? Pour rien. Si tu veux, tout à l'heure, après le travail, on peut faire une partie de tennis. Si tu veux. A tout à l'heure. A tout à l'heure. La leçon est terminée. Je vais déjeuner. — Il est nul. Les bras bien pliés, les jambes aussi. — Il est très mauvais. Ah — On avance les épaules. On redresse le dos. Alors, l'eau n'est pas trop froide C'est une nouvelle méthode, faudra nous la prendre. Vous prenez autre chose Non, merci. Il est vraiment très mauvais. Ça va Ça va On joue au tennis tout à l'heure Oui oui Ça va Oui ça va C'est comme ça qu'il faut jouer. Il est vraiment mauvais. Ta balle est sortie. C'est pas vrai. Elle est sortie ici. C'est faux. Tu es mauvaise joueuse. Elle était bonne. Oui, en effet. Elle n'est pas sortie, n'est-ce pas? C'est exact, elle n'est pas sortie. Vous êtes tous contre moi. Jouez, il vous reste que cinq minutes. Avancez sur la balle. Il est l'heure. Il faut que j'aille me préparer pour la soirée. Ah oui, on danse ce soir. Tu sais danser, Vincent? Oui, oui. Tu te trouves jolie? Oui, elle est belle. Eh bien, invite-la à danser. Pourquoi pas? Tu danses? Oui. Tu es ici depuis longtemps? Depuis un mois. Et toi, tu es là depuis longtemps? Depuis une semaine. Tu t'y plais? Oui. Je fais beaucoup de sport. Lesquelles? Je fais du tennis, euh, de la planche à voile, de la plongée. Tu es bon? Oui, je suis assez bon. Le sport, c'est ma passion. J'en fais toute l'année. Lequel préfères-tu? La planche à voile. C'est vraiment le sport que je préfère. À la fac, j'en fais beaucoup. J'ai gagné quelques courses. Et le tennis? Oui, je suis assez bon. Tu es classé Oui, oui. Je fais les tournois. Et toi, tu fais du sport Oui, je fais du sport. Lesquels Oh, un peu de tout. Je fais du tennis, de la planche à voile, enfin comme toi. Tu es forte Moyenne. Maintenant, retirez les masques! <rire> tu danses, champion? Oui, oui. Êtes-vous sportive Oui, et vous oh, ben Oui, je suis sportif, comme eux. Je fais du tennis, de la planche à voile, de la plongée. Tu es bon Oui, je suis assez bon. Le sport, c'est ma passion. J'en fais toute l'année. Vous aimez le sport Moi, j'aime le football. Moi, je préfère le basketball. Moi, j'aime le ping-pong. Moi, je préfère le tennis. Moi, j'aime la natation. Moi, je préfère le vélo. Moi, j'aime la voile. Moi, je préfère l'athlétisme. Moi, pendant les vacances, je fais du vélo. Et vous Moi, je fais de la natation. Voilà deux ballons. Lequel préférez-vous? Moi, je préfère celui-ci. Voilà deux raquettes. Laquelle préférez-vous? Je préfère celle-ci. Quel ballon préférez-vous? Lequel préférez-vous?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 Qui choisit la raquette. Voilà le ballon que Paul a choisi. Voilà la raquette que Valérie a choisi Et maintenant, à vous de jouer! <rire>